Bonjour et bienvenue dans cette séance de sophrologie qui vous aidera à retrouver un sommeil de qualité en vous préparant en douceur à l'endormissement. Je vous conseille de pratiquer cet exercice tous les soirs pendant 21 jours juste avant de vous coucher en position assise. Comme pour chaque exercice, veillez à ce que rien ne vous dérange. Ce temps est un temps pour vous et doit vous permettre de vous sentir apaisé, déconnecté de votre journée passée pour bien vous endormir. Commencez par fermer les yeux et respirez calmement, librement en imaginant que vous êtes allongé sur une plage, une douce vague venant caresser vos pieds. Portez votre attention sur vos pieds. Ressentez-les se détendre. Ressentez chacun de vos orteils. la plante de vos pieds, votre voûte plantaire et votre talon. Ressentez sous vos pieds la caresse de cette vague. Une vague relaxante que vous sentez monter dans vos pieds à l'inspiration et redescendre sous vos pieds à l'expiration. Laissez cette vague de détente remonter dans vos chevilles, vos mollets, Vos genoux, vos cuisses, jusqu'en haut de vos cuisses, vous inspirez profondément, la vague remonte dans vos pieds et dans vos jambes, vous expirez en douceur la vague redescend Laissez cette vague de détente atteindre votre bassin Sentez-la remonter dans votre périnée vos muscles fessiers Votre bas ventre sentez son mouvement dans tout le bas de votre corps ressentez vos pieds vos jambes et votre bassin devenir lourd agréablement lourd caressé par cette vague de détente. Laissez cette vague envahir progressivement vos hanches, votre ventre. Sentez sa caresse sur tous vos organes. Et à l'inspiration, sentez-la remonter sous vos côtes, dans toute votre cage thoracique, votre poitrine, jusqu'à la base de votre cou et dans vos épaules. Sentez-la redescendre, lentement, à l'expiration. Sentez-la se diffuser en vous. Vous bercez peu à peu, et vous amenez un peu plus au bord du sommeil, au rythme de votre respiration calme et profonde. Sentez la vague remonter dans vos bras, du bout de vos doigts, jusque dans vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras. Sentez ce mouvement de vague de détente. Vous caressez à l'intérieur de vos bras et de vos mains au rythme de votre respiration. À présent, sentez la caresse de cette vague dans votre dos. Sentez-la remonter dans votre cambrure à l'inspiration, puis redescendre à l'expiration. Vous inspirez, la vague remonte le long de votre colonne vertébrale, de votre coccyx jusqu'à votre première vertèbre cervicale. Sentez tous les muscles de votre dos se détendre à mesure que cette vague vous caresse et se diffuse dans votre dos. Laissez cette vague de détente remonter à présent dans votre cou et votre nuque, relâchez bien tous les muscles du cou, sentez la vague monter à l'inspiration et redescendre à l'expiration. Prenez conscience que tout le haut de votre corps se détend au rythme de cette vague relaxante. Laissez cette vague envahir peu à peu votre visage et votre tête. Relâchez votre mâchoire. Sentez la caresse de cette vague sur votre menton, votre mandibule, et laissez-la progresser et détendre vos joues, vos lèvres, les ailes de votre nez, vos pommettes et vos tempes. Ressentez la caresse de cette vague tout autour de vos oreilles. À la base de votre crâne, sentez la caresse de l'eau dans votre cuir chevelu Dans vos cheveux, et relâchez votre front qui se lisse, relâchez vos sourcils, comme si vos sourcils cherchaient à s'étirer vers l'extérieur de votre visage, et relâchez vos yeux, que vous sentez se détendre, petit à petit au fur et à mesure que la vague remonte dans votre tête. Sentez votre tête et votre visage totalement détendus. Vous êtes totalement bercé par le mouvement de cette vague relaxante au rythme de votre respiration, calme, profonde. Vous baignez totalement dans sa caresse, apaisante, qui évacue à l'expiration toutes vos tensions de la journée passée. Vous baignez dans une vague de paix intérieure. Ressentez la douce chaleur qui vous enveloppe et vous amène encore un peu plus au bord du sommeil. Et dans cet état de détente, vous allez maintenant imaginer un lieu agréable, un lieu que vous aimez tout particulièrement. Imaginez que vous êtes dans ce lieu le tout premier homme à vous y rendre, à y pénétrer. Vous seul connaissez cet endroit. Imaginez la végétation, la flore Observez les couleurs de cette nature Sentez les odeurs, les parfums Observez le paysage Observez la beauté de cette nature totalement vierge Laissez votre imagination vous emporter dans ce paysage Écoutez le silence qui règne sur cette nature Dans cet endroit que vous seul connaissez, tout est harmonie vous vous sentez merveilleusement en paix et serein. Et pour ancrer cette sérénité et cette paix intérieure, à mon signal, vous inspirerez en gonflant votre ventre, vous retiendrez votre respiration et inscrirez ces sentiments de sérénité et de paix intérieure dans votre tête, puis vous soufflerez doucement pour les diffuser dans tout votre corps. C'est à vous, inspirez. Retenez votre respiration, inscrivez dans votre tête la sérénité et la paix intérieure que vous êtes en train de vivre, et soufflez tout en douceur. Pour les diffuser en vous, relâchez un peu plus votre corps Et reprenez une respiration naturelle À présent, regardez vers le ciel Le soleil s'apprête à se coucher Observez les couleurs de ce firmament Humez tous les parfums très doux du soir qui arrive. Appréciez chaque seconde de cet instant magnifique qui s'offre à vous. Écoutez le silence ponctué des quelques sons provenant de cette nature autour de vous. Ne pensez à rien d'autre qu'à la magie de cet instant Le soleil se couche à présent Il renaîtra demain, fort, tout aussi puissant, aussi éblouissant que la veille Il sait qu'il faut partir pour pouvoir revenir au matin il passe sans aucun regret Le relais à la lune Astre de la nuit Vous assistez à ce merveilleux spectacle De la nuit qui tombe Vous ne ressentez aucune inquiétude De ce que sera demain Vous êtes serein Vous comprenez qu'à chaque jour suffit sa peine. Dans votre tête, répétez plusieurs fois. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. À Maintenant, c'est le moment Morphée vient vous chercher Il se tient debout devant vous, sous la voûte céleste Il vous sourit, il vous tend les bras Ne Le laissez pas seul Donnez-lui la main Blottissez-vous contre lui Détendez-vous. Appréciez la joie de sentir toutes vos résistances s'évanouir. Vous vous sentez en sécurité, blotti tout contre Morphée. Et pour ancrer ce sentiment de sécurité, à mon signal, vous inspirez, en gonflant votre ventre. Vous retiendrez votre respiration et vous inscrirez ce sentiment de sécurité dans votre tête puis vous soufflerez doucement pour le diffuser dans tout votre corps Inspirez Retenez votre respiration Inscrivez ce sentiment de sécurité dans votre tête Soufflez doucement pour le diffuser dans tout votre corps. Et relâchez, reprenez une respiration naturelle. À présent, posez votre tête sur le cœur de Morphée. Votre corps se sent totalement libéré et se laisse porter. Savourez le bonheur de pouvoir abandonner enfin de lâcher prise en cet instant Ressentez profondément ce lâcher prise ce sentiment d'être bercé complètement Souvenez-vous que cette capacité à lâcher prise à abandonner ce qui est passé reste gravé en vous. Vous pouvez faire appel à ce potentiel dans votre quotidien. Vous allez maintenant pouvoir retrouver votre état de conscience. Pour cela, ressentez de nouveau les points d'appui de votre corps l'arrière de votre tête vos épaules vos bras votre dos votre bassin l'arrière de vos jambes et vos pieds mobilisez tout en douceur votre corps en bougeant légèrement vos pieds vos mains Bâillant, en vous étirant et lorsque vous vous sentirez totalement prêt vous pourrez ouvrir les yeux avec cette sensation magique d'avoir trouvé le sommeil et vous pourrez vous coucher pour profiter pleinement de cette détente et d'un sommeil de qualité toute la nuit Bonne nuit.